Et réaction, voilà, c'est ma deuxième prise parce que la première a pas enregistré, du coup je recommence. Euh... Donc voilà, je lance un nouveau concept sur ma chaîne YouTube, même si de toute façon c'est pas vraiment sa chaîne YouTube d'un peu, peu de moi aussi seulement, parce que vu le nombre d'abonnés que j'ai, il n'y a que moi qui regarde mes vidéos, Donc, euh... mais c'est pas grave, ça donne une petite dimension publique, etc. Il y a un petit peu d'adrénaline, de... un truc un petit peu excitant, c'est... C'est rigolo. Donc, euh, j'étais en train de travailler normalement, sauf que comme étant un, le, un roi de la procrastination, je, je suis allé sur Facebook et j'y suis resté un petit peu longtemps. Et là, je me retrouve à faire une vidéo comme quoi, je, comme quoi faut, je fais vraiment autre chose que de faire mon travail quand je dois bosser. Tout est bon pour la procrastination. Euh, J'étais sur Facebook et je vois euh, la page Becheral Tamer, donc Tamer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une page qui s'amuse à relever toutes les petites fautes de français qu'on peut trouver au quotidien, donc ça peut être, euh, bah là, là, on va, là on a des exemples, ça va être sur une affiche de supermarché, ça va être sur un, sur un panneau d'autoroute, euh, ça peut être sur des copies de profs, des mots de carnet, etc., des, à des endroits où il n'aurait pas dû avoir une faute et où il y en a eu. Euh, et donc, Becheral Tamer publie euh, une, un billet, on va dire ça comme ça, euh, sur Facebook, à propos de la réforme euh, de la réforme des programmes, euh, qui dit que voilà, il va y avoir de nouvelles règles de grammaire, et on enlève le COD et le CDI, ou on le remplace par le prédicat. Alors, attends, je vais ouvrir ça. Non... Voilà. Ce qui fait que quand vous avez votre phrase euh, chaque matin en petite journée, Marie-Aval, un grand bol de chocolat. Plutôt que de dire que voilà, il y a un verbe et un complément d'objet direct, et on va dire que voilà, il y a un complément de la phrase, donc c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. Donc si on dit « Marie-Avale, un grand bol de chocolat, ça marche. Et le prédicat, euh, il, il regroupe le verbe et le complément d'objet direct. Euh, et voilà, et du coup, il y a plein de gens. Euh, je pour la mise au point parce que sinon je pense que ça va être flou Tac. et il y a plein de gens qui en font tout un plat en disant que euh, ouais euh, ça va donner une nouvelle génération d'alphabètes etc alors on peut les comprendre parce que quand Béchral Tamer c'est un petit peu en soi une page d'élitiste, bon il y a un petit peu un choc parce que du coup vu qu'elle s'est un peu démocratisée il y a des gens qui ne font pas partie de de l'élite grammalecte qui s'y trouve et on a des avis différents sous cette sous, cette, sous ce billet, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, c'est assez virulent, virulent mais, en, mais en bon français du coup, parce qu'on est sur le Tamer, c'est rigolo, euh, et voilà, il y a l'élite qui est un peu pas contente, parce que oui, euh, voilà, du coup, euh, du coup et ben ça, on, on, perd, on perd de niveau, euh, pourquoi je dis l'élite Parce que, euh, parce que c'est un peu violent comme mot en fait, si, si je l'explique pas, c'est parce que euh, en général les gens qui savent parler la langue française, ils font, qu'ils le veuillent ou non, par, partie d'une élite, parce qu'ils euh, ont appris le français bien souvent euh, par leurs parents, et enfin par leurs parents leurs parents savaient parler français et du coup ils ont pu apprendre à parler français à écrire, ils ont été un petit peu poussés par leurs parents parce que s'intéresser à la langue française, euh, surtout quand on est jeune, c'est quelque chose qui est, qui est pas aisé quand tu es jeune, tu t'en fous, tu veux te faire comprendre, tu veux, tu veux crier, etc. Après les règles, c'est un peu chiant. Et euh, de la part, enfin euh, pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents... Euh, faisant partie de cette élite, par exemple, qui ont des parents qui n'étaient pas français, parce que il euh, y, y a des gens, des français, qui sont à l'école, eux, ils sont nés en France, mais leurs parents ont migré, et ils parlent à peine français, et, et du coup, c'est très dur pour ces gens-là de, de, de bien savoir parler, euh, parler au final, parce qu'ils partent part handicapés. Et donc, voilà, il y a et là, le, dans le souci, c'est qu'il y a l'élite qui, qui râle, que bon, ben bah, voilà... Euh, c'est bien beau tout ça, mais euh, ça, va, ça va augmenter le nombre l'alphabétisme, etc. Euh, alors je comprends, euh, en tant que fils de prof, du coup je fais partie euh, de... J'ai la main qui est une grappe, vu que je tiens le téléphone, c'est pas facile. Euh, je fais partie de l'élite parce que mes parents sont profs, donc... Euh... Donc je moi aussi, quand je vois une faute d'orthographe, j'ai ce petit traumatisme... Euh, qui, qui, qui se réveille, que, euh, cette impression que c'est moi qui l'ai faite, même si ce n'est pas moi qui l'ai faite, ce qui fait que je vois toutes les fautes, fautes d'orthographe, euh, et encore moi j'en fais encore pas mal, donc ça va, je ne suis, suis pas des pires, euh, plein de fautes, fautes d'orthographe qui des fois me, me piquent les yeux, je suis là, je mouvement ah, oh, ce petit mouvement de, ce petit mouvement de, de, de, de dégoût, là, ce vieux traumatisme qui tilte, qui nous envoie des, des, des sentiments négatifs, c'est du, conditionne euh, du conditionnement, l'orthographe et la grammaire, c'est du conditionnement. Et à côté de ça, il y a des gens qui n'en ont pas parce que eux, ils ont, eux, ils sont encore cette cette liberté d'esprit, cette cette innocence de de, de, de la langue française. J'ai du mal à parler. J'ai pas l'habitude de parler face à une caméra. C'est un petit œil de verre. c'est assez, assez bizarre. Hum, bref. Et euh, moi j'avais quelque chose, enfin je, je voulais réagir par rapport à ça en essayant d'être objectif parce que c'est comme ça que je me fais mon avis, j'aime pas la subjectivité. Euh, c'est que euh, je pense en ce qui me concerne, donc du coup je parle quand même à la subjective mais si je, je, prends, je pèse mes mots, euh, je pense que c'est pas forcément euh, une mauvaise chose ce genre de réforme parce que euh, ce qui fait... Euh, l'analphabétisme c'est c'est le grand nombre ce qui fait une société d'inculte parce qu'ils sont beaucoup à dire euh, ça va être chiant de chercher de chercher des commentaires mais ils sont pas j'ai jeté un coup d'œil ils sont pas mal à dire que ça va faire une société d'inculte d'analphabète etc euh, c'est un peu extrémiste hein. euh, et ben moi je suis pas d'accord parce que le fait de simplifier les règles de français ça permet de les rendre accessibles à tout le monde et en général les gens qui finissent par ne pas savoir parler français, c'est pas des gens euh, qui n'ont pas eu un apprentissage suffisant à l'école, c'est les gens qui ont euh, lâché en cours de route. Euh, moi, je comprends tout à fait quelqu'un qui y a des parents qui ne parlent pas français, qui se retrouve que... qui a déjà du mal à à parler, moi, je, je, enfin, je m'en souviens, quand j'étais à l'école, quand on parlait des COI, je ne comprenais pas en primaire. C'est plus tard que j'ai compris, en y réfléchissant, etc., j'ai fait, ah oui, direct, indirect, mais sur le coup, je, bouf, moi, ça voulait rien dire pour moi, je ne comprenais pas, et si je n'avais pas eu des parents qui m'avaient poussé à apprendre, j'aurais sûrement abandonné, et j'aurais plus envie de parler langue française, parce que je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Tout simplement, ça m'aurait découragé, je suis du genre me décourager facilement, d'ailleurs, je procrastine en ce moment même. Et, et voilà, et c'est quelque chose qui me... Je trouvais étrange que ce, soit pas, que ce soit pas logique pour tout le monde, en fait. Que tout le monde ne prenne pas le recul de se dire mais, « Mais si je sais parler français, c'est parce que je fais partie d'une élite. » Et ces réformes, c'est bien qu'on les fasse, parce que on, on tue l'élite, on, on étend la culture, on démocratise la culture, on l'étend à tout le monde, on la, on la facilite. Et euh, c'est pas... Alors, je, je peux comprendre qu'au premier abord, on puisse se dire, oui, alors là, on régresse dans les règles qu'on a apprises, ça veut dire qu'on qu régresse forcément dans, dans le résultat final. Non, c'est tout, c'est pas parce... Des, des fois, on change un paramètre, et en fait, ça, ça, ça le fait monter, enfin, ça, ça a des résultats positifs, c'est pas parce qu'on diminue quelque chose. Enfin, il faut toujours voir le bon côté le, le bon côté des choses. Il faut essayer de, de toujours se mettre de l'autre côté du tableau pour essayer... Voilà, l'autre côté du tableau, pour vous, c'est ça. Toujours se mettre de l'autre côté du tableau pour... Euh, pour poser le pour et le contre, et se rendre compte de... Ils la font pas pour rien, cette, cette réforme. Il y a bien une raison, et une raison qui est logique. Donc je voulais en, en appeler à tous les sceptiques euh, de cette réforme. Euh, je pense, personnellement, que c'est une bonne chose de démocratiser la culture. S'il si, si, y aura moins de personnes qui sont susceptibles d'abandonner, d'apprendre la, la, la langue française, et la langue française, c'est une fermeture des cultures, hein. les, les gens qui savent bien parler le français, ils détestent s'adresser à quelqu'un qui, qui, qui ne le sait pas, parce que chaque faute, pour eux, c'est des traumatismes, donc ça, ça, ça leur fout des coups de règles, et c'est pas agréable. De la même manière que quelqu'un euh, qui lui ne sait pas parler le français, n'aime pas qu'on leur, qu leur prenne en permanence, parce que c'est une entrave à sa liberté. Sa liberté de, de, sa liberté de parler, il le sait qu'il fait des fautes. Les gens qui savaient des fautes, font des fautes, ils le, ils le savent en général. Sauf s'ils sont jeunes et innocents et qui baignent, qu baignent dans ça. Mais forcément, un moment où tu te rends compte que voilà ton CV n'a pas été accepté, tu sais pas trop pourquoi. Tu as des amis qui savent écrire qui te disent que oui, mais c'est parce que ton CV, tu aurais dû demander pour que je te le, pour que je te le corrige. Mais il est bourré de fautes, forcément, ça le fait pas. Euh, euh, plein de choses comme ça. Euh, je regarde les commentaires, il y a Thibaut Ayou qui dit... Euh, hop, mais le faux, mais le faux débat, j'étais bon élève et j'ai complètement oublié toutes ces conneries de COD COI. Euh, voilà, il n'a pas l'air de faire de faute, pardon c'est juste au-dessus, de faire de faute et... Et voilà, ça, le COD le COI, savoir ça, ça ne fait pas... n'apprend pas à écrire. Bon, je vois que le billet fait quand même 10 minutes, putain, et je ne pensais pas avoir parlé si longtemps et je pense n'avoir plus rien à dire, donc je... je je vais m'arrêter là, je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube. Ça, ça, Putain, je vais mettre un truc sur ma chaîne YouTube, ça... je sais pas combien de temps ça, ça fait. Je vais faire 2-3 ans que j'avais rien mis sur ma chaîne YouTube, ça va être rigolo. J'ai bien envie de faire des vidéos comme ça, je genre... pense. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre un truc genre piqué mur. Ok. Je sais pas comment finir une vidéo parce que j'ai pas envie de dire abonnez-vous, etc. Surtout qu'à mon avis, je serai le seul. enfin, Il y a peut-être des gens qui vont tomber dessus en ce sur Internet, mais il y a peu de chance. Du coup c'est une vidéo pour moi, du coup je me dis euh, Du coup je me dis à moi, au revoir et, et à bientôt parce que je vais sûrement regarder cette vidéo tout de suite après. Bisous